Bonjour. Dans le défi 5C, nous souhaitons que Timio se déplace de façon autonome, mais aussi, nous souhaitons que ce soit plus efficace que dans les défis précédents. Donc, premièrement, nous avons notre bouton de départ. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que Timio se déplace, donc avance de façon continue. Par contre, lorsqu'il rencontre un objet à sa gauche, il va tourner légèrement droite lorsqu'il rencontre un objet à droite, il va tourner légèrement à gauche. Donc tout d'abord, nous voulons que Timur avance et nous voulons qu'il fasse ça tout le temps à part certaines exceptions. Donc nous allons temporairement faire sur le côté ces exceptions. Pour faire des exceptions, dans contrôle, un peu plus bas, nous avons la boucle, ou la condition, plutôt pas une boucle, mais la condition si faire. Donc, si y a un événement, voici ce qu'il faut faire. Donc, cet événement-là, c'est quoi? On va aller dans les valeurs. Dans les valeurs, lorsqu'on descend un peu plus bas, vous pouvez voir une série d'événements possibles, donc une série de si. Donc, s'il y a un obstacle à gauche, qu'est-ce que je dois faire? Donc, si y a un obstacle à gauche, nous, ce qu'on veut, c'est que Timmy il tourne légèrement à droite, puis ensuite, qu'il continue. Donc, dans les mouvements. Je veux qu'il arrête. Ensuite, je veux qu'il tourne à droite. Puis je veux qu'il tourne légèrement à droite. Donc, par exemple, 15 degrés. Donc, ça, c'est ma première condition. Je veux refaire une condition similaire, mais lorsque Timio rencontre un objet à sa droite. Donc, je vais faire la même chose, par contre, je ne veux pas que ce soit lorsqu'il rencontre un objet à gauche, mais plutôt lorsqu'il rencontre un objet à droite. Donc, ce que je cherche, c'est lorsqu'il rencontre un objet à droite. Donc, si on rencontre un objet à droite, il s'arrête, et cette fois-ci, il ne va pas tourner à droite, mais il va tourner à gauche. Donc, si j'ai mes deux conditions, mes deux événements possibles, donc je vais les intégrer dans mon programme. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il avance tout le temps. Par contre, si jamais il rencontre un objet à gauche, il va tourner à droite. S'il rencontre un objet à droite, il va tourner à gauche.